Il y a les flics qui sont venus, et euh, dire bon, ils m'ont embarqué d'une manière, je je considère brutale. Les gens eux, savent pertinemment qu'ils ne sont pas manipulés par les étrangers. Et, euh, la main étrangère, c'est eux. Parce que c'est pas le peuple algérien qui est dans la rue qui a vendu. C'est ça la simplification. Ça construit une prise de conscience que c'est possible. On a parlé avec de tous les commis parce que ça permet aux travailleurs interdit syndicats qui ont un syndicat pour se réunir de débattre entre eux et de s'organiser.